Bonjour à tous, alors l'exclusivité c'est évidemment un grand sujet. Vous êtes nombreux à m'interroger fréquemment sur la façon dont on peut s'y prendre pour prendre davantage de mandats exclusifs. Il y a plein de méthodes, mais la première des méthodes c'est bien évidemment d'être à l'écoute de son client, bien comprendre son projet futur et s'intéresser à ses besoins. Ensuite, vous placerez vos arguments relatifs à l'exclusivité. Mais finalement, la première source aujourd'hui de motivation pour vous, en tant que professionnel pour prendre l'exclusivité, c'est d'être convaincu convaincu que c'est la meilleure chose pour vous, pour le client, pour le bien et la communication qui va englober le bien. Si vous partez gagnant comme ça, vous aurez la moitié d'exclusivité qui sera déjà en poche avec vous. Alors soyez convaincu pour être convaincant auprès de tous vos clients vendeurs.